D'accord. Donc, là, je suis rentré dans, dans un compte pour, pour une étudiante démo qu'on a créée. Puis, euh, donc, je vais vous montrer comment, comment on va bâtir une demande pour, pour demander un permis de travail post diplôme. Donc, on accepte les conditions. Euh, bon, je vais chercher la question ici. Okay. Parfait, donc euh, ça, c'est un nom fictif euh, qu'on a créé pour la démonstration. Donc, c'est la page que vous allez avoir. Euh, bienvenue sur le, votre portail. Qu'est-ce que vous voulez faire Donc, je descends un petit peu ici. Commencer une demande, présenter une demande pour venir au Canada et puis, euh, je descends un petit peu plus, déterminer votre admissibilité. Donc, c'est pour un visa visiteur, permis d'études, permis de travail. Donc, je clique sur ce bouton-là. Et puis là, on commence à répondre aux questions. Qu'est-ce que vous voulez faire au Canada C'est travailler. Pour quelle durée Donc, temporairement, plus que six mois. Euh, le code qui correspond à votre passeport. Donc, je vais dire que je suis euh, belge. Et puis, euh, votre territoire actuel, donc je suis actuellement au Canada. Et puis, est-ce que vous avez un membre de famille euh, qui est citoyen canadien, au résident permanent euh, Non, je suis tout seul. Je vais mettre mon âge. Et je clique suivant. Donc, prochaine question par rapport aux états unis est-ce que vous avez la carte verte? Non. Prochaine question. Quel est votre statut actuel? Donc là, je suis étudiant. Et puis, euh, voulez-vous travailler sur le campus? Non. Êtes-vous étudiant à temps plein à un établissement postsecondaire participant et voulez-vous travailler hors campus Non. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement postsecondaire canadien participant au programme d'études euh, où votre programme d'études était à temps plein et duré au moins huit mois Donc, cette question, je vais répondre oui. Moi, j'ai fait un baccalauréat dans mon exemple fictif. L'expérience de travail au Canada fait-elle fait partie de votre programme d'études Non. Donc, juste en répondant oui ici, ça va justifier à ce système, à ce questionnaire que j'ai droit au permis de travail positif. Non. Euh, le Bureau d'immigration euh, Canada vous a-t-il dit, vous, vous dit que votre résidence permanente était approuvée Non. Il n'y a pas de dossier de résidence permanente. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente au Canada Non. Avez-vous une offre d'emploi écrite Non. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement confirmant que vous avez répondu aux exigences reliées à la réussite de votre programme Donc ça, c'est la lettre de fin d'études. Vous allez dire oui. Quel est votre statut Célibataire, jamais marié. Quelle est votre province de destination? Vous pouvez écrire là où vous voulez. c'est n'est pas important. Parce que le permis, il est bon pour tout le Canada. Je vais écrire Ontario. Donc là, le choix qui sort, permis de travail post diplôme. Donc ça, c'est suite aux réponses qu'on a données. On continue. on aura un petit peu plus de questions maintenant. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement confirmant que vous avez répondu aux exigences Donc, là, la question en revient. Et puis, ainsi qu'une copie de votre relevé de notes. Donc, ça, c'est important. Donc, on veut les deux. Vous allez dire oui. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné par IRCC au cours des 12 derniers mois Donc, ça, c'est cette question-là. Normalement, les étudiants ne font pas d'examen de, dans les douze derniers mois. Euh, S'ils sont résidents au, au Canada, Donc, euh, à moins que le programme était court. Et puis, euh, donc on va juste dire oui. Avez-vous résidé dans un pays ou territoire désigné pendant plus que six mois au cours des derni, de la dernière année? Euh, donc, le Canada, ce n'est pas un pays désigné. Il y a une liste de pays désignés. Vous pouvez les chercher ici. Euh, donc, vous cliquez sur le, le point d'interrogation. Et si vous avez résidé dans les douze derniers mois, plus que six mois, disons, je ne sais pas, moi, dans un pays, je n'ai pas la liste euh, par cœur, là, mais là, vous devez faire un examen médical. Mais dans ce cas-là, je vais juste, pour la simplicité, je vais juste dire non, parce que la majorité des gens, vous êtes déjà ici au Canada depuis une année. Donc, cette question, elle est importante pour ceux qui travaillent avec les malades donc qui travaillent dans le domaine de la santé, ou bien les personnes âgées ou bien les jeunes enfants donc si vous répondez à ces critères-là, puis ça c'est spécifique euh, voulez-vous travailler dans une de ces professions-là dans ce secteur-là, vous allez dire oui dans ce cas-là, le questionnaire va exiger un examen médical parce qu'ils veulent s'assurer que les gens qui travaillent dans ces domaines-là euh, soient en bonne santé euh, mais dans la majorité des cas, si vous n'êtes pas dans euh, dans ces métiers là vous allez juste dire non et puis il n'y aura pas d'examen médical exigé voulez-vous présenter une demande pour un membre de famille donc si vous êtes marié, vous avez un enfant avec vous à charge et puis vous voulez les inclure dans la demande c'est là qu'il faut les ajouter autrement si vous êtes célibataire vous allez dire non Personne. Euh, donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un. Donc, vous pouvez autoriser quelqu'un, qu'il soit payé ou non, euh, pour euh, avoir le droit de, de, de, de communiquer avec Immigration Canada à votre nom. Donc, euh, moi, je vais juste écrire non. mais si c'est oui, vous devez dire oui. Au cours des dix dernières années, avez-vous fourni vos données biométriques digitales? Donc, euh, si, disons, dans le processus de permis d'études, il y a trois ans, par exemple, ou il y a deux ans, vous avez déjà soumis des données biométriques. Vous allez dire oui, parce que les données sont valides pour disons donc ils ne vont pas vous faire refaire ça. Sinon, on va dire non ici. Des frais sont associés à votre demande. Est ce que vous allez les payer? Euh, oui, je vais les payer. Pouvez vous faire une copie numérique de vos documents? Oui. Est-ce que vous êtes capable de payer par des cartes de crédit Oui. Donc, ça, c'est le questionnaire. Donc, ça, c'est toutes les questions qu'on a répondues. Et puis ça, ça va aider à bâtir euh, la liste de documents. Donc, on continue. Puis, tout peut être changé. Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur le crayon ici. Puis, vous allez changer votre réponse. Donc, ça, c'est description comment la demande doit être faite. Le seul conseil que je dois vous donner, s'il vous plaît, n'utilisez pas vos téléphones pour faire des copies des documents. Utilisez un scanner, allez-y dans une bibliothèque ou bien achetez-vous un scanner. Assurez-vous d'avoir des bons scans de vos documents, euh, que ce soit lisible. Donc, le, le formulaire, il est là. Donc, le formulaire pour modifier les conditions de séjour, pro, proroger le séjour et demeurer au Canada en tant que travailleur. Donc, c'est le 5710, on va le voir. Et puis, euh, donc ici, vous allez téléverser les différents documents, donc le relevé de notes récent, mais il doit être absolument final et officiel. D'accord Donc, ça, c'est très important euh, d'avoir la version officielle finale. Euh, le formulaire 5707, renseignement sur la famille. Euh, la lettre de fin des études, euh, ça aussi, ça va être officiel. Copie du passeport, donc euh, la copie de la page biométrique. Euh, et puis une photo, la photo peut être simplement euh, prise par téléphone, mais une photo de bonne qualité qui couvre votre tête et puis vos, vos épaules. Euh, ça, euh, c'est des documents optionnels, c'est l'annexe euh, demande de visa. Donc, si vous êtes à l'intérieur du Canada, vous n'êtes pas obligé de remplir ça et vous n'aurez pas un visa de toute manière. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, de toute façon, ça sera un, un autre type de demande, mais vous devez absolument remplir cette section-là. Section Ça ne sera pas optionnel. Puis, renseignement du client, c'est là, c'est une case où vous pouvez téléverser tout, euh, toute lettre ou bien tout, euh, tout document supplémentaire. Euh, donc, si vous devez écrire une lettre explicative euh, par rapport à une absence ou peu importe, euh, vous pouvez téléverser ici euh, les documents. Mais c'est juste un seul document. Donc, si vous, vous devez mettre 3 quatre pages, il faut que les pages soient assemblées ensemble, soient euh, collées. Donc, ça, c'est les frais, 155 pour le permis de travail lui-même, 85 pour les frais de biométrie et puis 100 dollars pour euh, le permis de travail ouvert. Donc, ça fait 340 en tout.